Et on est parti. On va, faire euh, on va faire, des pizzas parce que voilà. Après, on va au concert des fils Monkey. Ça va être top. Euh, un sachet de levure boulanger, il est là, je crois. Ça y est, je l'ai trouvé. Elle est là. Ensuite, il faut la farine. Elle est là. Du sel et de l'huile d'olive du sel et de l'huile d'olive liquide 25 centimes, ça fait un quart donc c'est là petite balance Ikea donc euh, il faut on part et fini. on a la farine on met la levure de boulanger comme des porcs on pas d'ordre si on s'en fout ah non bon, si on s'en fout C'est de la merde. Changeons de scène. On est parti. Voilà. Nous on a, on a pas de jambon Et on n'a pas de... Oh, on a juste pas de jambon Donc on va mettre de la merguez dedans Des steaks hachés Et voilà, on verra après On n'avait pas de couteau plus petit quoi celui-là il est trop petit celui là il est trop long celui là ça va pas celui là ouais celui-là pourquoi pas vas-y on pourquoi euh, que celui-là il est pas mal celui là non celui là il est mieux celui là est nul celui là il est trop bon ça c'est pas mal c'est en fait. ça, ça ça on aime bien ça tiens on avait avec des plus gros donc on a été obligé de prendre ça c'est c'est très pratique c'est cool, c'est pour tuer des gens, normalement. En fait, on a trouvé mieux que ces couteaux. On va voir si Getty est un meilleur boucher que moi. Alors voilà mon magnifique iPhone 6. IPhone, non, iPhone 7, pardon. Euh, donc j'ai reçu un message de Quentin, on va voir. C'est quoi ton adresse Voilà. Show. sure!